Les que j'espère que vous avez ce magnifique vidéo, vous personne parce que je n'ai pas aimé aujourd'hui, j'ai décidé de me connecter sur Everfight, déjà arrivé, j'ai eu plein de dons, je viens de me connecter il y a exactement une minute, il y a ce jeune homme là, le hacker, qui euh, m'a donné 9 topaz, j'ai aussi un gars qui s'appelle Blacking. il m'a recruté et en plus de me recruter, il m'a donné tout ça, donc il m'a donné ça et ça, et moi j'ai fusionné deux kits jeu. Donc j'avais un kit Dieu dans mon kit journalier et j'ai eu un, aussi, un kit Dieu. Donc j'ai fusionné ça avec les niveaux qu'on m'a donné. Il y avait un gars qui s'appelait Xavier Killer 2002 qui m'a donné euh, des dons. Je vais s'ouvrir encore si j'ai d'autres. Non, j'ai plus d'autres dons. Mais un gros merci. Il veut que je me mette là. Je pense qu'il veut prendre un screen. Je sais pas de quel côté tu veux qu'on se mette, mon bon ami. Oh my god. Gros merci, les amis. Je viens juste de commencer. Puis j'ai déjà du, des, des bouteilles d'XP, du stuff. Et euh, déjà un P4 U3 euh, Zarkonia. Donc Zarkonia c'est le meilleur avec Laverium Si je me souviens bien les amis j'ai fait environ une trentaine Je pense même plus de vidéos sur fait à la dernière version Cette fois-ci les amis je suis pas rémunéré J'ai vraiment envie de faire, de tester un peu moi-même, de m'amuser moi-même Et puis on verra qu'est-ce que ça va donner euh, Je suis dans la meilleure faction du serveur euh, présentement donc euh, classement, euh, je suis dans la Fearless Je sais qu'il y a la faction de euh, Ice Expert, Flows, etc Qui sont nos, euh, nos ennemis numéro 1 Mais regardez, on a quand même une putain d'avance sur eux euh, Je ne vais pas vous dévoiler ma technique Encore, mais je vais en trouver une Et je vais l'exploiter à mort En fait, la, la technique la plus simple, les amis, on le sait tous C'est d'aller aux zones de traitement Mais bon, euh, Jazz est là ouais, Jazz, il voulait me parler, c'était un abonné fidèle Donc on va aller voir ça, les amis A tout de suite Ouais, donc, je vous disais qu'on était la meilleure faction du serveur. Moi, je viens juste d'arriver. Mais, ils ont décidé de me recruter. Ils m'ont un peu expliqué comme quoi qu'ils ont une putain de grosse base, etc. etc. Ça veut pas dire grand-chose, quand même. Mais, là, je vais vendre ici. J'ai vu qu'il y avait une machine. Donc, je vais vendre les melons qu'il y dans la machine. Donc, on a Flows, expert C'est quoi qu'il a dit, Gamer. non. Tu pas de personne dans ta faction. Avalon. c'est sans ça? Ah, ouais, il y a des personnes dans sa faction, mais, euh, mais non. Moi, je suis, euh, je suis mignon. Donc, euh, non. Slash shop, on va vendre. Attends, faut choisir une classe, c'est vrai, il y a un système de classe. Donc, nous, on va choisir. Euh, tu sais quoi, vous recevez une farmation. vous avez accès à un shop spécial, l'eau d'un gain d'XP. Ok, guéri, t'aime le fait. Moi, je suis plus un, un farmer. Donc, euh, on va faire ça. Ok, là, si on fait slash farm. Ah oui, on peut les vendre un peu plus cher, c'est ça Ah oui, quand même, la différence, gros, what the fuck Ok, quand même... Ah, ouais, d'accord. Alors, La machine a produit de ouf, par exemple. Alors, ça, on va pas se le cacher, mes chers amis de l'internet. Je vais vous montrer un peu le système, comment les faire. Ça aussi, je, on les avait fait sur Nexion à l'époque. Et puis d'ailleurs, j'ai remarqué que c'était les mêmes textures qu Nexion. que Nexion. J'imagine que c'est la même personne qui a fait le pack de textures. Mais je vais vous montrer tout à peu près tout ce qu'ils ont fait, eux, depuis le début. Vu que tu sais, c'est quand même la meilleure, serveur, la meilleure faction du serveur. C'est quand même assez intéressant parce que ben, moi, j'ai pas participé. Je veux pas que vous me croyez que je suis un des meilleurs joueurs du serveur. J'ai peut-être genre une heure de temps de jeu max. Tu vois? Je me suis connecté il y a à peu près 10 minutes, 20 minutes. Et puis c'est tout, mais eux ils ont fait, ils ont vraiment travaillé de fou. Regardez, ils ont plein de machines comme ça. C'est super simple en plus à faire une machine comme ça. Je vais leur demander si on les trucs pour la faire et je vais la, craft, la crafter moi-même. Genre, je vais en faire une en avance rapide avec vous si vous voulez bien. Euh, elle marche pas, hein? ok. Oui, elle marche, ok. Fait que j'ai ça qu'on va faire, les amis. Euh, je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire, donc je vais vous reprendre à chaque fois que j'ai une quelque chose d'intéressant, j'ai fait un CF tout à l'heure, j'ai gagné mon, premier, tout, mon pr tout premier CF, donc on va en recréer un deuxième, on va en faire un autre, on va mettre 100$, parce que vous commencez avec 50$, moi j'ai mis tout l'argent que j'avais, on avait tout vendu, on a déjà un stack, ça c'est parfait, par exemple il y a des endroits dans la base que j'ai pas accès, il y a des petits items qu'on va pouvoir crafter les machines là, il y a des endroits ici comme genre à partir d'ici, vous voyez j'ai pas accès, je ne crois pas, ah, il y a quelqu'un qui a joué mon CF. Ça serait cool qu'on gagne un deuxième CF. On aurait 200$, les amis. Ça serait... Et voilà. Qu'est-ce que je disais? 200$, dollars mes chers amis de l'Internet. Donc oui, comme vous voyez ici, c'est des clés, des pièces qui sont... Euh... Oh, c'est fucking cool, le rubis, la texture du rubis. Bref, je découvre un peu ça en même temps que vous. Donc, euh, m'en voulez pas, mes chers amis de l'Internet. m'en voulez pas. Je vais faire de mon mieux. Et puis, euh, on se retrouve. À tout de suite. Yeah You ready? <laughs> hey Let's go Bet Once again, I'm back around. Rush shit back in style. Uh, haters reconcile. Uh, I'm so black and proud. First class tickets now. Uh, feet all in the eye. Uh, everybody looking down. Everybody get red when you drown, huh? Look at me up. I'm putting it down. You picking it up. Checking the models. They want us to go to college just so we can be stuck. Go to school to make a living. Or teach yourself to make a fortune. Common sense. Welcome to the apocalypse. Bitch, I'm one of the horsemen. I don't need your endorsement. I don't need reinforcement. Giving you your last warning, 'cause I'm at my prime. Yeah. I'm at my. I'm at my prime. Whoa. Uh. Have I gone too far? Do you detect something different? If you look inside my head, would you say something's missing? If you could give all your riches just to say the word, would you risk it? These politicians so old can't tell if the dead they living. Griffin, you know I like to raise stakes We was always taught to hit the gas, we ain't even know they made breaks We control our own fate, watching dreams take shape Try to keep us out, we gon' freak out, turn this bitch to water cake I don't need your mandate, don't need you to elevate I'm about to detonate, cause I'm at my prime Yeah, I'm at my I'm at my prime, said I'm at my prime We at our prime What's up les puceaux, donc comme vous pouvez voir ma machine elle est construite, bon c'est pas une machine super haute hein. je suis pas super riche mais notre machine elle produit déjà un peu comme vous pouvez voir ça fait à peu près 2-3 minutes et j'ai aussi activé euh, celle-ci, donc celle du voisin, euh, celle-là quelqu'un avait déjà commencé mais il n'y avait pas tout ça, donc moi j'ai fait de la finition et puis on a fait une cloque qui relie les deux, donc ça c'est plutôt intéressant, je viens de voir que j'avais un don, donc euh, merci beaucoup à toi. Oh, j'en avais pas de farm -thune. donc un gros merci à toi, euh, mon ami, euh, il s'appelait Wiz quelque chose, Wiziga Merci Wiziga euh, Donc on va lui le remercier. Et puis euh, voilà, je voulais juste vous dire comme ça les amis que je vais faire. J'essaie de faire quelques vidéos sur Everfight. Je sais pas combien de temps ça va durer, etc. Mais euh, pour l'instant, je suis dans la meilleure faction du serveur. J'en profite, donc pourquoi pas. Et puis on va découvrir le serveur ensemble. Si vous avez envie que je fasse des vidéos sur Everfight, euh, laissez-le-moi savoir dans les commentaires. Ça me ferait super plaisir. Et puis pendant ce temps-là, moi je vais fermer un peu l'argent le temps que je fais le rendu de cette vidéo aussi Et dans la deuxième vidéo... Je vais être le plus riche du serveur. <rire> non, je vais vraiment être le plus riche du serveur. Bref, vous allez savoir pourquoi. On se donne rendez-vous dans la vidéo de prochaine vidéo sur Overfight. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. Je vous aime. Ou si je voulais juste faire un petit dédicace à Sherrygan. Charga m'a donné 6 euh, Arconia et des u 3 ici, que vous voyez, donc un gros merci. Et aussi le placerance d'Arconia, c'était Asi Black King qui me l'a donné. Donc vraiment un gros merci à chacun d'entre vous, euh, ça fait super plaisir, oh, merci mes amis.